Toi, notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Shalom, shalom, toute la famille. C'est votre frère, le docteur Coco King. Je suis très content d'être avec vous une fois encore ce soir sur Kinga TV. Euh, mm -hmm. Nous avons encore notre euh, maman, la servante de Dieu, Maman Linda. Sois béni, maman. Shalom, shalom. Ouais, maman? nous sommes. Ouais, que le Seigneur vous bénisse, vous tous, vous qui êtes connectés ce soir. -là. Oui, connectez-vous, connectez-vous et aidez-nous aussi à partager pendant que vous vous connectez pour que nos frères et sœurs puissent se connecter aussi avec. Que nous. Alors, je dis shalom à toute la famille connectée. Je vous dis tous shalom. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Aidez-nous à partager le vidéo. Dès que vous vous, vous connectez, aidez-nous à partager le vidéo pour que nos frères et sœurs puissent savoir aussi ce qui est en train de se passer en ce lieu. Alors, nous allons commencer notre service. Avant que j'introduise la servante de Dieu pour nous parler, continuez avec euh, sa deuxième partie du témoignage. Elle a commencé déjà hier à nous parler de son grand témoignage. Nous allons commencer. Nous allons commencer avec la prière. Commençons à prier ensemble. Je veux que tu puisses prier avec moi là où tu es. Dis un grand merci à Jésus. Dis un grand merci à Jésus. Dis à ton Jésus, Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci pour ma vie là où je suis aujourd'hui. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci. Je te dis merci. Oh, avec tout ce qui se passe dans ma vie et avec tout ce qui se passe pas dans ma vie, je te dis merci. Yo, si je suis debout, ce n'est pas ma propre force, si je suis debout, ce n'est pas mes propres muscles, mais si je suis debout, c'est ta grâce. Si je suis debout, c'est ton amour envers moi. Si je suis debout, oh, c'est tes multiples compassions. C'est pourquoi je te dis merci Yahweh. Je te dis merci Seigneur Jésus. Oh, je bénis ton saint nom Yahweh, le Dieu éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je te dis Yahweh. Meose, Kedabori, je bénis ton Seigneur, mon Dieu. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Papa. Oh, nous sommes en train de bénir ton nom ce soir. Oh, Yahweh, nous sommes en train de bénir ton Seigneur parce que tu es le véritable Dieu. Oh, sois loué, Jésus, sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Sois loué, Jésus. Oui, mes frères et soeurs, là où tu es, je veux que tu puisses prier avec moi ce soir. Tu puisses dire à ton Dieu, oh Seigneur, parle-moi. Parle-moi Seigneur, que ce témoignage, que ma sœur euh, Linda va partager avec moi, que ce soit un témoignage qui va me bénir, que ce soit un témoignage qui va toucher mon âme, que ce soit un témoignage qui va toucher, mes toucher en profondeur. Prie avec moi, Ton Dieu, oh mon Seigneur, touche ma vie par ces témoignages ce soir, touche ma vie par le témoignage de ma sœur, que ce témoignage touche ma vie seigneur touche ma vie par ces témoignages par les noms puissants de Jésus prie avec moi oh yahweh nous sommes en train de prier ton nom nous sommes en train d'invoquer ton nom seigneur parlez-nous parlez-nous parlez-nous parlez-nous par ces témoignages de ce soir parle à quelqu'un parle à mon frère parle à ma soeur. oui seigneur par ta grande parole Parlez à quelqu'un ce soir, nous sommes en train d'invoquer Jésus, nous sommes en train d'invoquer Jésus, parle à quelqu'un, parle à quelqu'un ce soir, ô mm -hmm. oh Seigneur nous nous donnons à toi, nous donnons la parole, nous nous donnons à toi, nous donnons la parole, Que ta parole ce soir, soit une bénédiction pour l'âme de quelqu'un. Mm -hmm. Ta parole ce soir, soit une délivrance pour l'âme de quelqu'un, Seigneur. Nous sommes dans la confiance, nous sommes dans la confiance, nous sommes dans la confiance de ton Seigneur, qui est ta parole, Jésus. Touche la vie de quelqu'un ce soir, oui, Seigneur. Touche la vie de mon frère, touche la vie de ma soeur par ta sainte parole, touche la vie de mon frère, touche la vie de ma soeur par ta sainte parole, par ta sainte parole Seigneur Jésus. Oui, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'aimons beaucoup, Jésus, notre roi. Nous t'aimons pour Jésus, notre Seigneur. Oh, gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire, gloire, gloire, gloire. On a puissant de Jésus. On a puissant de Jésus. Nous te disons gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi, Jésus. Nous te disons gloire, gloire, gloire, gloire, gloire. Oh, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Jésus. Nous te disons gloire, gloire, oh Jésus. Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Par le nom puissant de Jésus. Parle le nom puissant de Jésus. Oh Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons beaucoup. Jésus, nous t'aimons beaucoup. Alléluia. Alléluia. Yes. Je dis encore une fois shalom à toute la famille connectée et je dis shalom à notre soeur Linda. Allô, maman Linda, c'est euh, hier, on a commencé avec ton témoignage et aujourd'hui, on va continuer. Alors, je te donne la parole parce qu'hier, on, on a eu le temps de te présenter. Tu t'es présenté aussi, tu as parlé un peu de ton parcours avant de connaître Jésus et aujourd'hui, ce soir, tu vas nous parler de le, quand le Seigneur t'a caché et tout ce qui s'est passé dans ta vie et comment tu es arrivé maintenant là où tu es dans la gloire du Seigneur. Alors, à toi la parole, maman. Nous sommes en train de t'écouter. Amen. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Que le Seigneur vous bénisse. donc Je suis euh, la sœur Linda, Bergile. Et euh, comme le disait le docteur euh, euh, à l'instant, hier, j'ai eu l'opportunité de pouvoir en fait témoigner de ma conversion à Christ, de comment j'ai accepté le Seigneur, de comment il m'a touchée. Euh, pour ceux qui ont manqué, je vous invite vraiment à, à aller voir le live d'hier pour pouvoir tout simplement. Euh, euh, en a, euh, savoir en fait comment j'ai le Seigneur. Alors hier, on s'était arrêté sur le fait que j'ai accepté le Seigneur et que le Seigneur m'a demandé euh, d'abandonner euh, beaucoup de choses pour le suivre. Voilà, comme, pour, comme je vous disais, euh, et, euh, au travers le, le passage de Matthieu 16, verset 24, qui est l'un de mes passages préférés, c'est le Seigneur qui dit que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il se charge de sa croix, car celui qui perdra sa vie à cause de lui il la retrouvera, mais celui qui la perdra à cause de celui qui perdra sa vie la retrouvera. Voilà. Donc, euh, hier, je vous disais tout simplement que euh, j'ai dû abandonner plusieurs choses pour, pour suivre le Seigneur, euh, comme ma carrière. Euh, mais également, le Seigneur m'a demandé, lorsque je l'ai accepté, euh, de, de, euh, de quitter Paris, en fait. Il euh, faut savoir que l'église dans laquelle euh, j'ai été guérie de, de la dépression, en fait, se trouvait en Bretagne. Et moi, je vivais à Paris. Donc le Seigneur non seulement me demandait en fait d'abandonner ma, ma carrière et tout ça, mais en plus le Seigneur m'a dit « Maintenant tu vas quitter Paris, tu vas aller en Bretagne. » À partir de ce moment-là en fait je me suis retrouvée en Bretagne. Donc on va dire que c'était un, un, une nouvelle vie qui commençait, une nouvelle vie, un nouveau départ. Euh, je me retrouvais en fait dans une ville que je ne connaissais pas, <rire> avec des personnes que je ne connaissais pas puisque tous mes amis, tout ce que j'avais toujours connu, c'était à Paris. Donc là, je me retrouvais dans une ville où, euh, voilà, il fallait tout recommencer à zéro. Et euh, les, les, ce choix-là, ça a été l'un des choix les plus difficiles euh, de ma vie. Mais en fait, j'étais tellement heureuse, tellement en paix, tellement remplie. L'amour de Jésus, en fait, me comblait tellement que, en fait, toutes ces choses que j'avais pu abandonner, finalement, même si c'était compliqué, J'étais tellement, tellement, tellement heureuse d'avoir rencontré Christ, de l'avoir expérimenté, que pour moi, en fait, mon seul désir, maintenant, c'était vraiment de marcher avec lui. Et euh, vous savez, quand on accepte le Seigneur, on dit souvent, « Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. » Et vous savez, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur, cela sous-entend qu'en fait, il devient le Seigneur de nos vies. C'est-à-dire que, en fait, tous nos choix, nos décisions, en fait, lui, en fait, lui appartiennent nos vies. En fait, ne nous appartiennent plus. Et, et j'avais tout de suite compris que en fait, je devais obéir à Dieu. Que si le Seigneur me demandait d'aller à droite, je devais aller à droite. Si je devais aller à la gauche, je devais aller à la gauche. Parce qu'en fait, tout simplement, il, il devenait le Seigneur de ma vie. Il est le Seigneur de ma vie. Et euh, bien que cette décision était difficile euh, et que ce nouveau départ aussi était difficile, c'était la plus belle décision, et la, Jésus est la plus belle rencontre de ma vie en fait, il a changé ma vie il a changé mon histoire euh, je, je, je vivais en fait avec ce vide à l'intérieur de moi je, je, je ne savais pas ce que je faisais sur la terre et là Jésus en fait en, en, en rentrant dans ma vie et en l'acceptant j'ai découvert vraiment en fait le réel but de ma vie et ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai commencé à, à fréquenter l'église du coup euh, euh, dans laquelle j'ai accepté le Seigneur euh, on va dire que très rapidement, le Seigneur a, a commencé à me parler euh, de, de mon appel, de ce qu'il qu allait faire avec moi. Mais euh, pour moi, en fait, euh, je ne peux pas l'expliquer, mais pour moi, c'était comme si, en fait, euh, ça avait pas forcément d'importance pour moi. Euh, j'allais à l'église, tout, tout de suite en fait j'ai vraiment voulu être très active dans l'église au dans laquelle j'étais euh, donc euh, et c'était une église qui, qui commençait en fait, c'était une église qui commençait donc il y avait beaucoup de choses à faire donc euh, je me suis tout de suite investie, donc euh, moi une, une soeur de cette église justement on avait, avec laquelle j'avais commencé aussi, on a, on a proposé en tout cas au pasteur de, de de ranger l'église, de faire le ménage et tout ça. Parce qu'en fait, moi, mon seul désir lorsque je suis arrivée à Christ, c'était vraiment d'être utile, d'être utile dans l'église. Peu importe ce qu'il y avait à faire, je voulais le faire. Alors, on a commencé à faire le ménage à l'église. On a commencé à s'investir. Je me rappelle que, en fait, du coup, comme je ne travaillais plus, du coup, euh, je serais vraiment sur un nouveau départ. J'avais tout le temps libre, donc on était tout le temps à l'église, j'étais tout le temps à l'église. Euh, toute la semaine à l'église, euh, on priait, on servait, vraiment dans la simplicité. Euh, C'était vraiment extraordinaire. Euh, par la suite, on m'a aussi, euh, on aussi en fait, euh, proposé de faire partie du groupe de louanges de cette, euh, cette assemblée-là. Ce que j'ai accepté, bien que bon, pour moi je me disais bon, « je ne veux plus chanter ». Donc voilà, bon, on m'a dit « non, il faut que tu viennes dans le groupe de louanges <rire> ». Donc j'ai accepté de faire partie du groupe de louanges. Euh, dans un premier temps en tant que choriste, ensuite en tant que worship leader, en tant que leader de louange, Et euh, j'ai servi en fait pendant six ans dans cette, dans cette assemblée en tant que leader de louange. J'ai aussi euh, été dans pas mal de services, comme le service suivi. En fait, j'étais vraiment euh, investie en fait euh, dans, dans, dans l'assemblée. Et en fait, j'aimerais vraiment dire ce soir à une personne que lorsqu'on accepte Christ, c'est vraiment important en fait d'être de, de, dans une église locale mais également de servir dans une église locale, c'est très très important, c'est très très très très très important, vraiment. Donc si tu n'avais pas d'église locale, peut-être en fait tu acceptais le Seigneur mais tu ne veux pas aller à l'église, je t'invite vraiment, vraiment, je prie que le Seigneur te conduise dans une bonne église afin que vraiment tu puisses grandir parce que dans une église locale on grandit, on apprend, c'est très important de servir, c'est très important, donc vraiment je prie que le Seigneur te conduise ce soir. Donc là j'aimerais vraiment euh, dans ce témoignage-là en fait euh, accentuer sur, euh, sur un point euh, qui est en fait euh, le désert. Euh, donc il faut savoir que comme je vous disais, j'ai euh, accepté le Seigneur et j'ai du tout abandonné. Donc euh, je n'avais plus les revenus que j'avais, je n'avais plus le travail que j'avais. Il euh, faut savoir aussi que dans la ville dans laquelle j'étais, il ben, n'y avait pas de travail. Voilà, il y avait pas de travail. C'était très, très compliqué de trouver un travail. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain dans le désert. C'est-à-dire que je n'avais plus les mêmes moyens qu'avant. Je n'avais plus les mêmes, les mêmes capacités qu'avant. C'était vraiment très, très difficile. Très, très, très, très difficile. Et euh, j'aimerais, en fait, illustrer mon témoignage au travers une histoire dans la Bible... Euh, que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de Moïse. Vraiment pour vous expliquer en fait euh, ce que Dieu fait, ce que Dieu peut faire dans la vie d'une personne lorsque, en fait, euh, en fait, il nous appelle. Et cette histoire, en fait, c'est l'histoire de Moïse. Euh, la Bible nous dit que Moïse, en fait, va grandir, en fait, euh, en Égypte. Il va grandir, en fait, dans, dans toute la sagesse égyptienne. Donc, il était prince prince d'Egypte donc euh, Moïse avait quand même un confort, Moïse était quelqu'un dans le monde et euh, la Bible dit que à un moment donné quand il va devenir grand, il va voir en fait la souffrance de son peuple et, euh, et euh, du coup Moïse va avec, par des circonstances compliquées, il va tuer en fait un Égyptien, tout ça on connaît l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire je vous invite à la lire et euh, Moïse va fuir d'Égypte. Et lorsque euh, Moïse va fuir d'Égypte, Moïse va se retrouver en fait à Madian, euh, chez celui qui va être son beau, il va devenir son beau-père, euh, euh, trop par la suite. Et euh, j ai, j ai, je suis frappée par cette histoire parce que euh, on connaît tous cette histoire. Euh, Dieu va appeler Moïse, Dieu va... Va, va susciter Moïse pour, lib pour libérer le peuple d'Israël plus tard mais entre le temps où Moïse euh, a, a, a tout simplement quitté l'Égypte et le temps où Dieu l'a appelé il y a eu un temps et ce temps là c'est en fait comme un temps de désert où Moïse en fait va se retrouver euh, dans une terre étrangère, d'ailleurs il va appeler son premier fils euh, Gershom, je crois que c'est Gershom euh, car j'habite une terre étrangère Moïse va se retrouver pendant plusieurs années loin de tout ce qu'il avait connu. Loin de tout ce qu'il avait vu. Et il va se retrouver dans une terre étrangère. Et je me suis souvent posé la question, combien de temps euh, s'est-il passé, combien d'années s'est-il passé entre le temps où Moïse a quitté l'Égypte et le temps où, où Dieu va appeler Moïse Il y a eu un temps. Il y a eu un temps. Et moi, ce temps-là, c'est un temps que, vraiment, moi, j'ai expérimenté, en fait. Et ce temps-là, je, je peux dire que c'est un temps de désert, en fait. Un temps où je prends le temps, en fait, de façonner, en fait, une personne. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un temps où... Euh, où euh, beaucoup de personnes, lorsqu'ils acceptent le Seigneur, euh, on leur dit qu'il y a un appel sur leur vie. Tout de suite, en fait, ils rentrent. En fait, il n'y a pas un temps où... Euh, le Seigneur, en fait, prend le temps, en fait, de les façonner, de les forger, de les briser aussi. Moïse était, j'imagine, en fait, dans le palais. Il avait tout ce qu'il voulait. Et là, il se retrouve, en fait, berger. Berger. Il passe de prince à berger, en fait. Il passe d'un de, de, euh, en fait, statut euh, haut dans la société à, en fait, euh, le bas, en fait. Moïse, en fait, va... Euh, c'est comme si c'est comme si Dieu avait caché Moïse. C'est comme si Dieu en fait avait pris le temps de cacher Moïse, de le cacher afin de le préparer, le cacher avant avant de le préparer. Et j'aime cette histoire parce que je, je c'est vraiment ce que le Seigneur en fait a fait avec moi en fait. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, le Seigneur m'a vraiment caché pendant six ans en fait. Pendant six ans, j'ai quitté Paris et euh, j'étais dans cette petite ville, cette église, je servais. Et vraiment, au travers ces temps où euh, j'avais plus les finances, j'avais quasiment plus rien, le Seigneur a vraiment pris le temps de travailler en moi. Dans le désert, j'ai appris à aimer Dieu pour ce qu'il était et non pas pour ce qu'il pouvait me donner. J'ai appris à développer une intimité avec lui. J'ai appris à, à, à le servir, à, à, à l'aimer, à être, à être obéissante, à le Seigneur a cassé aussi beaucoup de choses de mon caractère, et même s'il continue aujourd'hui, parce qu'en soi, on a, on a toujours des choses à travailler, il a vraiment cassé, en fait, ce que j'étais, en fait. Et, et, et je parlais tout à l'heure du fait de servir dans une église, c'est très, très important, parce que moi, personnellement, euh, surtout au travers du groupe de Louange, j'ai tellement appris, j'ai tellement appris. J'étais une personne très, très, très, très, très, très orgueilleuse rempli de moi-même. En plus, moi je venais de Paris, <rire> donc j'avais quand même connu certaines choses, j'avais euh, un style vestimentaire, tout ça, j'avais une manière d'être. Et là je me retrouve en Bretagne, avec des, des petits bretons, donc je suis vraiment arrivée à, avec ce, ce, cette arrogance, j'étais très hautaine. Et, et le Seigneur a cassé ça dans le groupe de louanges. Euh, je me rappelle aussi que j'étais quelqu'un d'assez de, de, colérique, euh, et le Seigneur, en fait, a cassé ça parce que, vous savez, c'est dans le service qu'on se frotte aux autres et qu'on apprend finalement, en fait. Et, euh, et, et qu'on change aussi. Et, euh, et j'ai tellement, tellement, tellement appris. C'est pour ça que, vraiment, je vous encourage ce soir. Vraiment, si vous êtes dans une église et que vous ne servez pas, je vous encourage à servir. Engagez-vous dans un, dans un service. Engagez-vous, engagez-vous, servez le Seigneur. Parce que c'est là que le Seigneur, en fait, nous casse, nous brise, nous façonne nous prépare et, euh, et euh, voilà donc je suis je, je, je passée par ce temps de désert c'était très très difficile vraiment euh, moi qui a, qu a, qu a grandi dans une famille j'ai toujours eu l'habitude de, de tout avoir quand j'ai grandi pareil j'avais tout ce que je voulais là je me retrouve en fait dans une ville parce que je connais personne j'ai pas de travail euh, je me retrouve à nouveau chez ma mère alors que j'ai mon appartement à Paris euh, je me retrouve des fois assez compliquée je, je, je sais pas comment je m'habille j'avais plus les mêmes moyens qu'avant donc euh, vraiment c'était vraiment ce que j'appelle le brisement du Seigneur, un temps de brisement et, et j'aimerais dire ce soir que, en tant qu'enfant de Dieu, il est important et je crois que c'est que le désert est un passage obligé dans la vie d'un enfant de Dieu le désert est un passage obligé dans la, dans la, dans la vie d'un enfant de Dieu en fonction de, de nos témoignages, de nos vies, il sera différent. Mais si tu es vraiment, si tu as accepté le Seigneur, le Seigneur doit te faire passer par un désert. Par un désert, par un temps où il va vraiment… Euh... Après, ça peut être, ça peut être différent en, en fonction de chacun, mais tu dois passer par le désert. Il y a un temps de désert avec le Seigneur. C'est un temps où Dieu nous façonne. C'est un temps où Dieu nous brise. C'est un temps où Dieu, Dieu travaille en nous avant de nous renvoyer. Le problème aujourd'hui c'est qu'on vit dans un temps où on veut aller très très vite, on accepte le Seigneur et tout de suite en fait on, on veut faire les choses mais ça s'est pas passé comme ça Moïse, Dieu l'a pris l'a sorti d'Égypte et pendant plusieurs années il y a comme un silence il y a comme un silence tout ce qu'on sait c'est que Moïse va se marier Moïse va avoir des enfants qu'il qu qu est hébergé mais après combien d'années, combien de temps Pareil pour David. David était dans les champs. David était caché. Combien de temps Et c'est le processus de Dieu. C'est un, une formation. C'est un processus en fait qu'on doit accepter lorsqu'on accepte, lorsqu accepte Jésus. Et en fonction de chacun, comme je disais, le Seigneur fera différemment. Et aussi, il fera euh, certaines personnes passeront par une longue période de désert, d'autres par une courte période de désert. Ça dépend de chacun. Mais chaque personne, en fait, doit avoir expérimenté son désert. Et je prie ce soir pour une personne. Si tu expérimentes le désert, j'aimerais te dire que tu es sur le bon chemin et que le Seigneur est en train de te former. Alors, on voit qu'après, euh, Moïse est, est, est caché, voilà. Et puis, je, et Moïse, en fait, va rencontrer le Seigneur euh, dans le buisson ardent. Et là, je me suis posé une autre question. Je me suis dit, mais attendez, Moïse a quitté l'Égypte. Donc, on peut supposer que, comme bah, il était avec son beau-père, tout ça, certainement qu'il bah, il, il entendait parler de, de, de Dieu, je ne sais pas en fait. En tout cas, voilà, mais là, il, il, il, il rencontre Dieu devant le buisson ardent et le Seigneur lui dit quoi Ôte euh, tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Je me suis dit, waouh Waouh Ça veut dire que, en fait, moi, j'aurais pu supposer que, Moïse a quitté l'Égypte et, et entre le temps où il a quitté l'Égypte, entre le temps où il a rencontré le Seigneur euh, dans le buisson ardent, c'était le temps où en fait il y avait une rencontre avec le Seigneur en fait, où euh, où en fait euh, il avait rencontré Dieu. Mais là en fait, il se retrouve devant le buisson ardent et le Seigneur lui dit "Ne t'approche pas, ô tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte." Et hier, pendant que je préparais en fait ces temps. Le Seigneur m'a parlé par rapport aux souliers. Les souliers, en fait, c'est ce qu'on porte aux pieds. Et Dieu est en train de dire, comme dire à, à Moïse, en fait, là, là, en fait, ta manière de marcher, ton ancienne manière de marcher, là, en fait, il faut l'enlever. Il va falloir que, pour que tu t'approches de moi, en fait, il va falloir que, tu, en fait, ton ancienne manière de marcher, en fait, tu l'enlèves. Et c'est ce qui se passe. Lorsque Dieu nous appelle, en fait, il change, il nous change, il nous transforme, il change notre manière de marcher, il change notre démarche, il change en fait euh, euh, no notre, notre, notre caractère, il change les choses. Il dit en fait, ô oh, tes souliers, car la, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Et Dieu, en fait, est en train de confronter Moïse à sa sainteté. Et le désert, c'est un temps où Dieu, en fait, nous confronte à sa sainteté, en fait, où Dieu vient briser notre moi. Où Dieu, en fait, euh, euh, nous tout simplement vient, euh, comme je disais hier, en fait, euh, nous changer notre manière de vivre, notre ancienne manière de vivre. Et, et vraiment, je vous dis, j'aurais aimé que Dieu nous, nous, nous, nous, euh, nous précise combien d'années, combien d'années Moïse a passé chez Gétro. Combien d'années Moïse a passé chez Gétro. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on veut aller vite. On veut aller vite à partir du moment où on s'est converti, à partir du moment où le Seigneur nous appelle, en fait, on veut tout de suite, tout de suite faire les choses. Mais j'aurais aimé que le Seigneur nous précise combien de temps il s'est passé. Ça ne s'est pas fait comme ça, on a claqué mon doigt. Dieu a éprouvé Moïse. Dieu a certainement euh, fait tomber en fait euh, les, les dieux en fait que que Moïse adorait en Égypte. Moïse a abandonné le monde. L'Égypte qui est le symbole du monde, il a quitté le monde. Il a quitté le monde. Il a quitté le monde. Et ce soir, j'aimerais poser une question à une personne ce soir. As-tu abandonné le monde As-tu quitté le monde Ou est-ce que tu es un enfant de Dieu et tu marches encore selon les principes du monde Non, il fallait que Dieu, en fait, transforme Moïse, qu'il qu qu puisse faire face à la sainteté de Dieu. Et ça, ça, ça, ça se produit seulement quand on est face à face avec Dieu. Le désert, c'est un temps où on est face à face avec Dieu. C'est un temps où on manque peut-être de nourriture, tu as peut-être manqué de vêtements, tu as peut-être manqué de, de, de, de vivre. Mais la Bible déclare, mais c'est dans, dé dans le désert qu'on apprend que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Je vous assure que c'est dans le désert qu'on apprend à aimer Dieu, où on apprend en fait à le servir on apprend à développer une intimité profonde avec le Seigneur. C'est dans le désert. C'est dans le désert. Et qu'est-ce qui va se passer Le Seigneur va dire à Moïse, « J'ai entendu les cris de mon peuple. » Et Dieu va susciter Moïse comme libérateur. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis restée pendant six ans dans le désert comme ça. Pendant six années où Dieu m'a caché où Dieu a travaillé en moi. Et au bout de ces six années-là, le Seigneur m'a dit, maintenant, tu vas retourner à Paris. Parce que c'est là-bas que tu vas commencer à témoigner. C'est là-bas que tu vas rentrer dans ce à quoi je t'appelle. Et euh, concrètement, moi, je ne voulais pas partir parce que c'est la seule église que j'avais connue et que je me voyais toute ma vie là-bas. Donc là, le Seigneur me dit, maintenant, tu vas repartir, tu vas repartir sur Paris. Donc moi, je me dis, mais Seigneur, tu vas partir sur Paris, je vais aller où <rire> il, y a, il y a tellement d'églises je, je vais aller où en fait c'était vraiment compliqué donc je suis allée voir le pasteur de, de, de, de, de l'époque je lui ai dit voilà est ce que ça m'a mis à cœur ça a été compliqué euh, mon départ a été compliqué mais euh, le Seigneur en fait euh, m'a vraiment conduit vraiment à, à, à, à réellement commencer à témoigner et c'est là que j'ai vraiment réalisé que c'était le signe que le Seigneur voulait en fait m'amener à une... À une à faire autre chose et vraiment ce soir je voulais vous dire vraiment que euh, le désert ce n'est pas une malédiction en fait, c'est pas une malédiction c'est un passage qui est euh, obligatoire, obligé dans la vie chrétienne vraiment vraiment, c'est là où le Seigneur te prépare, si tu sais qu'il y a un appel sur ta vie, peu importe l'appel, sache qu'en fait le Seigneur doit prendre le temps de travailler avec toi tu dois prendre le temps de travailler sur toi. Tu dois prendre le temps. Vraiment prendre le temps. Vraiment prendre le temps. Moïse était, était un homme fort. Il était prince. Mais là, en fait, c'est comme si Moïse devient... Même, j'étais choquée, je me suis dit, mais attends, Moïse, c'était quand même le prince. Un prince en Égypte. Il avait certainement une élocution. Maintenant, quand Dieu l'envoie, il dit, non, mais moi, je suis bègue. En fait, Dieu avait cassé Moïse, en fait. Dieu avait prisé Moïse. Dieu ne pouvait pas utiliser Moïse avec toute sa force et avec tout ce qu'il avait connu dans le monde en Égypte. Il fallait que Dieu transforme Moïse. Il fallait que Moïse réalise que en fait, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le seul esprit de Dieu qu'on peut faire les choses. Et ça, ça passe vraiment par une période de prisme où Dieu te casse. Lorsque, j'ai vraiment aimé, parce que Moïse va appeler son, son fils Kershom, car j'habite une terre étrangère. Ça, ça, ça, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'en fait Moïse réalisait qu'il n'était pas chez lui. Il réalisait que non, là vraiment c'est chaud pour moi en fait. <rire> là c'est compliqué. Je suis loin de mon pays. Je suis loin de chez moi. Moïse en fait a dû passer par une période difficile. Certainement que Moïse même déprimé dans le désert. Je vous assure, moi je déprimais dans le désert. Je vous le dis à la vérité. Je vous, je vous dis à la vérité. Des fois c'était chaud. C'était compliqué. C'était compliqué. Quand tu réalises ce que tu avais avant et maintenant, tu dis diras wow, « Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?»« Tout m'est enlevé, tout m'est enlevé. »« non je dois compter sur les gens pour me nourrir, je dois compter sur les gens pour, pour me prendre en voiture, pour m'emmener à l'église. »« Je dois compter sur les gens pour me nourrir. »« Seigneur, c'est quoi en fait ?» <rire> Mais c'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu. Et ce soir... Peut-être que tu passes par le désert. J'aimerais te dire que tu es dans l'école de Dieu. Tu es dans une bonne école. Tu es dans une bonne, très très bonne école. C'est l'école où Dieu forme les héros. C'est là où Dieu forme en fait ces héros. Oui, ces héros. C'est là où Dieu forme en fait. Vraiment, vraiment, vraiment. Et ce soir, j'aimerais t'encourager. Et te dire que peut-être tu as accepté le Seigneur. Et tu as eu à prendre des décisions difficiles. Tu as eu à abandonner certaines choses. Tu as peut-être quitté un travail, euh, quitté peut-être, euh, je ne sais pas, ta ville, comme moi, et tu te retrouves en fait dans une situation difficile. J'aimerais te dire que tu es dans le processus de Dieu. C'est ta formation. Et ce que Dieu va faire avec toi va juste étonner. Lorsqu'on sort du désert, je vous assure, on sort différent. On sort différent. Il y a une grâce différente. Vous saviez, le désert c'est aussi une semence. Vous savez, euh, il ouais, y, y a beaucoup de, de choses qui me sont arrivées dans ma vie. Des bénédictions, des grâces. où tu sais que tu n'as pas à forcer. Parce que tu as semé. Tu as semé. Et même lorsque les gens essaieront de vous contester, je vous assure, ils ne pourront pas. Parce qu'en fait, Dieu a tellement travaillé en vous. Dieu a, vous a tellement brisé, cassé. Votre témoignage sera tellement grand que même ceux qui voudront contester contre vous ne pourront pas. Et n'auront aucun nul choix que de glorifier le Seigneur. Je voulais vraiment dire ce soir, vraiment, à toi qui passes par le désert, vraiment, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Je sais c'est difficile, je sais c'est compliqué, je suis passé par là, je suis passé par là, mais vous savez quoi Après le désert, après le désert, après le désert, après le désert, je dis après le désert, c'est la gloire, c'est la gloire. Lorsque je suis sortie du désert, le Seigneur m'a redonner quasiment tout ce que j'avais perdu. Un travail, je suis revenue à Paris, j'ai eu un travail, je n'ai eu aucune difficulté à trouver un appartement. Je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, tous les apparts que j'ai eu à avoir, je les ai trouvés en un claquement de doigts. En un claquement de doigts. En un claquement de doigts, je vous dis, le Seigneur m'a tellement béni, j'avais abandonné ma carrière, de, de, de chanteuse mondaine. Vous savez quoi Il y a un an. Il y a un an de ça. Mon ancien producteur, celui avec qui j'ai travaillé dans Le Monde, m'a rajouté sur Facebook et, euh, et euh, a voulu prendre de mes nouvelles. Donc on a commencé à discuter, tout ça. Et puis euh, il me dit « Écoute Linda, si tu as besoin de, de quoi que ce soit, d'un coup de pouce ou si tu as besoin de son, n'hésite pas. » Alors moi, Bien évidemment, au départ, quand il m'a contacté je, me suis dit, mais... je lui ai dit « Mais tu sais que je chante pour Jésus maintenant, que je chante pour Dieu. » Il m'a dit « Il n'y a pas de problème, tu chantes ce que tu veux. Enfin, » J'ai vraiment pris le temps de prier parce que je me disais aussi « Seigneur, vraiment, c'est le milieu séculier. Est-ce que c'est -ce est vraiment bien ?» Le Seigneur m'a convaincue que je devais retravailler avec lui. Et vous savez quoi Vous savez quoi J'ai recommencé à travailler avec mon producteur. Et euh, en juin dernier, j'ai sorti mon premier single, Zouk, chrétien, qui s'intitule « Je te donne tout ». Et il y a d'autres projets à venir, il y a un album à venir, et je chante aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Je chante aujourd'hui pour, pour élever Jésus. Alors vous voyez, c'est vrai que ça abandonné ma carrière, mais comme je vous disais hier et même tout à l'heure, rien n'est perdu avec Dieu. Rien n'est perdu avec Dieu. Il peut te cacher pour un temps, il peut te retirer en fait les choses pour un temps, mais il utilisera ces choses pour sa gloire. Il utilise ces choses pour sa gloire. Ma carrière, je l'ai récupérée, mais pour la gloire de Jésus pour la gloire de Jésus. Et je peux vous dire que lorsque mon single est sorti, j'ai eu l'occasion en fait de témoigner de, de Jésus-Christ dans le milieu de la musique mondaine. Et j'ai pu témoigner à des artistes, j'ai pu témoigner en fait à des managers, à des personnes vraiment. Je vous dis, je vous dis, Dieu est en train de m'utiliser en fait dans le milieu de la musique. Mais avant de m'utiliser, il a fallu que je me casse, il a fallu que je me cache. Et avant de nous utiliser, Dieu nous cache, Dieu nous casse, Dieu doit travailler en nous. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. Et je sais que ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi le, le faire pour toi. Alors comme je disais hier, peut-être que tu as du mal à abandonner certaines choses. Lâche prise. Lâche prise. Laisse le Seigneur travailler en toi. Fais-lui confiance. Tu ne comprendras pas toujours tout. Mais, mais, un jour tu comprendras. Après le désert, après le désert, après le désert, c'est la puissance. C'est la puissance. Et j'aimerais juste dire une chose aussi. Jésus aussi est passé par le désert. Jésus qui était Dieu. Jésus qui était Dieu. Après être baptisé, La Bible dit que le Saint-Esprit va conduire Jésus-Christ dans le désert. Pour être tenté. Jésus-Christ aussi va passer par le désert. Jésus-Christ va passer par le désert. Et je parlais tout à l'heure de la notion de temps. Jésus-Christ a passé 30 années. 30 années cachées. Jésus a passé 30 années cachées. Mais il a un ministère de 3 ans puissant. Jésus est rentré dans son ministère à 30 ans. De 0 à 30 ans. Jésus-Christ voyait les gens malades. Jésus-Christ voyait les gens boiteux. Jésus-Christ voyait des gens qui étaient possédés. Il savait qu'il y avait la réponse à l'intérieur de lui. Mais, mais, il y a eu un processus. Et dans la vie chrétienne, il y a un processus. Il y a un processus. Comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, dès qu'on accepte le Seigneur, on veut tout de suite faire les choses. Non. Prends le temps avec le Seigneur. Laisse le Seigneur travailler en toi. Laisse le Seigneur, en fait, te donner la forme qu'il faut afin que tu puisses te servir, afin qu'il puisse à nouveau t'envoyer euh, vers l'Égypte, comme il l'a fait, en fait, avec Moïse. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais à cœur de partager ce soir. Je ne sais pas si le docteur peut nous rejoindre. <rire> allô, allô Docteur. Sois béni, sois chal... la... ouais, béni. Soit béni euh, merci beaucoup pour cette parole. On a ouais. suivi et on a été béni. Euh, je dis shalom à toute la famille qui est connectée, ce sont en train de regarder. Je dis shalom à notre frère euh, Simo. Euh, je dis shalom. Euh, ah pasteur Enoch, je dis shalom à toute la famille connectée. Ce que je vois dans les commentaires, maman Bibi, soit bénie. Je dis shalom à Kinshasa Makamou. toute la famille sur Kinshasa Makambo. Maman Aziza, je dis shalom à vous tous connectés. Oui, nous avons tous suivi ces témoignages vraiment puissant. Comme notre frère Simon nous dit, notre frère Simon est de dire avec nous que oui, lui aussi. Il a eu, je dis un peu... Je les sois non, Je, je, je te, mais, Puis il a, dit? Non, non, non, non, non. il a dit quelque chose qu'il a été, il a eu à partager. Passer aussi ces deux airs, qui est vraiment une réalité pour beaucoup et qui est vrai. Si Moïse était dans les deux airs si Moïse euh, a pu entendre, je crois, 40 ans, Jésus-Christ, 30 ans, avant de faire quelque chose que ce soit. Nous aussi, c'est là, nous arrive Alors, c'est pourquoi je veux que tu conduis, maman, dans la prière, conduis dans la prière. Nous avons encore, je crois, euh, 20 minutes. Alors, tu peux nous amener dans la prière, qu'on passe un moment, temps de prière et qu'ensemble, avec le peuple, on puisse prier de des chutes. Alléluia. Ce soir, je vais prier pour toutes les personnes qui passent par des temps de désert. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un temps de formation. C'est un temps de formation. Alors, prends courage. J'aimerais vraiment prier, qu'on puisse prier ce soir pour toutes les personnes qui passent par des temps de désert. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus au Père ce soir. Pour toutes les personnes qui passent par des temps de désert éternellement mon Dieu. Je prie Seigneur, à ce que tu les fortifies, Seigneur Jésus, au Père. Je prie Seigneur Jésus, au Père de gloire. Qu'au travers ces temps de désert, Seigneur, tu les revêts de la puissance de ton esprit éternellement Dieu. Tout comme tu as revêtu Jésus-Christ, Seigneur Jésus, à la sortie du désert éternellement mon Dieu. Que quelque chose se passe, éternel mon Dieu. Viens qu'une personne qui se trouve dans le désert éternellement Dieu développe une intimité profonde avec toi, éternellement Dieu. Apprenne à t'aimer, Seigneur Jésus, au Père de gloire. Apprenne, Seigneur Jésus, au Père de gloire, Seigneur Jésus, à méditer ta parole. Seigneur Jésus, à être plus proche de toi, Seigneur Jésus, au Père de gloire, à te servir, éternellement, mon Dieu, Seigneur Jésus, au Père de gloire, Seigneur à t'honorer, éternellement, mon Dieu, à se donner tout entier à toi, Seigneur Jésus, au Père de gloire, comme un sacrifice vivant, sain et agréable, éternellement, mon Dieu, je prie, éternellement, mon Dieu, à ce que tu fortifies, Seigneur, une personne ce soir, Alléluia, Alléluia Jésus, Seigneur Jésus, merci encore, éternel Dieu, merci encore, Jésus. Merci encore Jésus. Merci encore Jésus. alléluia. J'aimerais prier ce soir pour toutes les personnes en fait, qui euh, avaient du mal jusqu'à présent en fait, peut-être à, à, à, à s'engager dans une église locale et, et à servir. Je vraiment prier pour toi parce que c'est très très important d'être dans une assemblée, d'être dans une église, dans une église. Tu dois euh, trouver une église, que le Seigneur te conduise dans une assemblée locale et que tu puisses servir le Seigneur. Parce qu'il y a une puissance derrière le service. Il y a une puissance derrière le service. Seigneur, je prie éternellement mon Dieu ce soir. Pour un homme, une femme éternellement, mon Dieu. Seigneur Jésus, au oh Père de gloire qui n'a pas d'église. Je prie Seigneur Jésus à ce que tu conduis dans une bonne assemblée éternellement mon Dieu. Et qu'il puisse commencer à te servir éternellement, mon Dieu. Seigneur Jésus, au oh Père de gloire. Seigneur, merci de ce que Seigneur au travers du service. Seigneur Jésus, oh Père, tu, tu transformes Seigneur Jésus les vies. Tu bénis des vies éternellement, mon Dieu. Merci encore Jésus j'aimerais prier euh, spécialement ce soir pour peut-être les personnes en fait qui ont, qui ont été dans des églises et qui ont été déçues et qui, qui se sont éloignées, qui se sont dit bah moi j'irai plus jamais dans une église, ce soir j'aimerais prier pour toi Éternel que tu puisses vraiment vraiment vraiment vraiment te trouver une église tu peux pas rester chez toi, tu peux pas rester chez toi, tu ne peux pas rester chez toi vraiment que Dieu te conduise, je prie ce soir Seigneur, pour toutes les personnes, éternellement mon Dieu, qui ont abandonné l'Église locale, éternelle, parce qu'ils ont été déçus, éternellement Dieu. Seigneur, je prie, éternellement Dieu, à ce que tu les conduises, éternellement mon Dieu. Seigneur Jésus, au Père de gloire. Seigneur Jésus, au Père de gloire, tu étends ta main sur leur vie, éternelle Jésus, Dieu de gloire. Seigneur, tu leur donnes de bons pasteurs, de bons bergers, éternellement Dieu. Viens pour conduire leur vie, éternellement Dieu, et les bénir, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'aimerais vraiment qu'on puisse prier ce soir pour, euh, j'ai compris, pour l'obéissance. Euh, ce soir, qu'une personne vraiment puisse obéir à Dieu. Puisse vraiment obéir à Dieu et, et faire la volonté du Seigneur. Ce n'est pas toujours facile d'accepter ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais c'est salutaire, je vous assure. Il faut qu'on ne comprend pas forcément les chemins par lesquels le Seigneur nous fait passer, mais ce sont des chemins en fait que lui-même a tracés, et à la fin, je vous assure, on se rend toujours compte que Dieu a toujours raison. Alors ce soir, j'aimerais prier pour une personne qui a du mal à obéir à Dieu. Tu vas demander au Seigneur la force de pouvoir lui obéir. Lorsque tu as accepté le Seigneur, tu as dit « Je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. » Ça veut dire qu'il est le Seigneur de ta vie. Ça veut dire que s'il te dit d'aller à gauche, eh bien, va à gauche. Si te dit d'aller à droite, va à droite. Alors tout simplement ce soir, prie. Seigneur, je prie éternellement Dieu pour que l'obéissance soit le partage d'une personne ce soir. Seigneur, je dis qu'une personne puisse vraiment, vraiment, vraiment s'abandonner à toi totalement et faire ta volonté éternellement Dieu. Afin que Seigneur Jésus au Père, elle soit, Seigneur Jésus, conduite, Seigneur Jésus au Père, dans les voies que tu as tracées pour sa vie éternellement Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si le docteur a des sujets de prière, mais pour ma part, c'est vraiment ce que j'avais à cœur. Ce soir. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, servants de Dieu. Oui, nous allons continuer à prier, nous allons continuer à prier parce que je crois que le Seigneur veut prier et bénir la vie de quelqu'un ce soir. Alors, mes chers amis, je dis bonsoir à, à ma soeur et Tine, sois béni, soit béni. Oui, prions ensemble, continuons à prier dans ce même, même sujet parce que nous avons de frères et de sœurs dans nos familles qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, qui leurs yeux sont encore bandés de façon qu'ils ne voient pas la gloire de l'Évangile. C'est pourquoi nous allons prier pour eux. Prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Même toi qui nous regardes ce soir tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je veux que tu puisses prendre le temps ton, où tu dis à ton Dieu, oh mon Dieu, montre-moi si ces choses sont vraies. Montre-moi. Oui, tu as écouté les histoires à gauche et à droite et il y a beaucoup la confusion. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est la vérité. Mais Dieu est celui qui parle. Il parle au cœur de ceux qui le cherchent. Alors, ouvre ta bouche, prie avec moi. Yahweh, nous sommes en train de prier pour nos frères et sœurs. Yahweh, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier pour nos frères et sœurs. Que, que la frère gloire frère. L'évangile, que la gloire de l'évangile entre en croix. Révèle-toi un cœur ce soir, éternel, mon Dieu. Révèle-toi une destinée ce soir, éternel, mon Dieu. Révèle-toi une âme ce soir, éternel, mon Dieu. Donc, une, une vie soit changée, transformée, éternel, mon Dieu. Par la puissance de ton esprit, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Yahweh. toi Seigneur Jésus, ce soir. Touche un cœur, éternel, mon Dieu. Bénie vie, Seigneur Jésus, Père. Qu'une personne, que mon frère, que ma sœur, puisse être visitée par la lumière de ta gloire, ô oh Jésus. Que mon frère, que ma sœur, puisse être visitée par la lumière de ta gloire, ô oh Seigneur Jésus. Oh, je suis en train d'évoquer au oh, chez Carabobo, Monsieur Yo Teque Rabara, ô Seigneur, parle à mon frère. Parle à ma soeur, je t'invoque, oh Jésus, parle à mon frère, parle à ma soeur, apporte la puissance de l'évangile à mon frère, apporte la puissance de l'évangile à ma soeur. Oh Jésus, nous t'invoquons, Jésus, nous t'invoquons, Parle nos nom puissant de Jésus, que les rideaux tombent, que les vals tombent, oh Jésus, révèle ta gloire, oh Jésus, révèle ta gloire, Seigneur Jésus, révèle ta gloire dans la vie de quelqu'un. Révèle ta gloire dans la vie de quelqu'un. Révèle ta gloire dans la vie de quelqu'un. Oh Yahweh, nous sommes en train de prier, même pour nos frères et nos sœurs qui sont, qui sont dans, remplis de beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, à cause de tout ce qui se passe dans le monde. Nous les amenons aussi dans la prière. Nous les amenons aussi dans la prière. Et nous sommes en train de prier pour eux, Jésus. Nous sommes en train de prier pour eux, Jésus. Oh Seigneur, deviens soi la bénédiction de quelqu'un, la bénédiction de quelqu'un. Parle directement au cœur de quelqu'un, c'est soi. Ô oh Dieu vivant, tu es le Dieu qui parle. Ô oh Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui parle. Par le nom puissant de Jésus, parle nom puissant de Jésus. Oh yes mes frères et sœurs, nous avons écouté la parole du Seigneur aujourd'hui. La seconde Dieu nous a parlé et nous a parlé euh, dans son témoignage il nous a dit qu'après les six ans, qu'elle a passé euh, dans la grande à Bretagne, elle est rentrée sur Paris. Quand il s'agissait, euh, elle qui était d'un moment où elle vivait pour se déplacer, elle avait besoin d'une voiture de quelqu'un pour manger, elle avait besoin de l'aide de quelqu'un. Mais après, quand son temps est passé, après les six ans, quand elle se retrouvait encore à Paris, c'était facile pour elle de trouver un appartement. C'était facile pour elle de trouver un travail. C'était les choses, c'est Dieu maintenant qui l'aidait dans tout ce qu'elle faisait. C'est pourquoi... Je veux que tu pries là où tu es. Que le Dieu véritable, que le Dieu véritable puisse t'aider aussi. Tu es dans un moment où tu cherches un appartement. Tu es dans un moment où tu cherches, tu ne tu sais pas où la nourriture va venir. Tu es un moment, dans un moment où tu cherches un emploi. Tu dis, oh mon Dieu, où est-ce que je vais trouver le travail Je suis dans la foi que la parole qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on vit. Dans la Amen. parole de Dieu. Que -ce, cette parole que tu as entendue ce soir, que cette parole te donne une puissance de foi et que cette foi puisse agir pour toi. Ouvre ta bouche là où tu es, commence ça à prier. Dis à ton Dieu, mon Dieu, mmh. la même façon. Donc aujourd'hui, tu m'as parlé dans la parole qui après un temps de désert. Toi, tu pourvois, tu pourvois, ouais, les appartements, tu pourvois les travails, tu pourvois l'eau, tu pourvois le tu yes. vois, au oh Seigneur, même la santé, même la santé, en yes. yes. oh, ces moments, oh Seigneur, ces sécheresses que je vis dans ma vie, ce dossier mm -hmm. que je vis dans ma vie, après un temps, Seigneur, en ces moments, mm -hmm. tu es en train de croire, commence à croire, commence à croire, dis à ton Dieu, moi aussi, fais pour moi. Voilà pourquoi on, a, on est les témoignages, on écoute les témoignages, enfin que ce qu'on a entendu Dieu fait dans la vie de quelqu'un, on mm. puisse croire en, en Dieu, mm. enfin que ces choses-là aussi arrivent dans nos vies. Ouvre mm. ta bouche, prie, dis à ton Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, je m'amène devant toi par cette parole que ta servante nous a donnée ce soir. Je me présente à toi, Seigneur, que moi aussi je puisse témoigner, que moi aussi je puisse témoigner, Seigneur. Seigneur, moi aussi je vais témoigner dans ma vie que tu m'as fait sortir du désert. Merci. Le désert que je vis dans ma vie. Oh, le désert que je vis dans ma vie. Je veux témoigner. Oh, ce qui d'aba. Ouvre ta bouche à prier. Demande un témoignage à ton Dieu. Demoine de ce boredaba so corobe se kedama. Lo c'est de Keratoboro. Yes, dis à ton Dieu, fais pour moi aussi, fais pour moi aussi. Oh, j'ai besoin d'un appartement, fais-le pour moi aussi. J'ai besoin, euh, j'ai besoin d'un travail, fais-le moi, pour moi aussi. Oh Seigneur, j'ai besoin, j'ai besoin de la nourriture, j'ai besoin de manger. Oh Seigneur, j'ai besoin de l'eau. Yes, j'ai besoin de l'eau. Dieu est celui qui donne l'eau même dans le désert. Demande-le. Quelle est... Ton, que de quoi tu as besoin ce soir? De quoi tu as besoin ce soir? Par la parole du Seigneur, approche-toi de ton Dieu. La parole de Dieu, elle vient nous révéler des dimensions de Dieu, peut-être qu'on ne connaissait pas avant. Des dimensions, oui, là aussi Dieu veut t'aider. Dans le coin, là aussi, Dieu veut t'aider. Dans ce département de ta mmh. vie, le Seigneur veut te dire. Alors, par la parole de ce soir, je veux que tu puisses croire. Crois à ton Dieu. Dis-lui Seigneur, je crois en toi. Oui, comme mon frère Simon est en train de prier, fais-moi, fais pour moi aussi. Ah, yes. Bien. Que le Seigneur le fasse pour toi aussi. Que le Seigneur le fasse pour toi aussi, mon frère Simon. Que le, frère, le Seigneur le fasse pour toi aussi, ma sœur Tatiana. Que le Seigneur le fasse pour toi aussi. Ma sœur Intinissa soit prié. Continue à prier dans le nom puissant de Jésus. Dis à ton Dieu, fais-le pour moi aussi. Je crois en toi ce soir. Yes. Par la puissance de ton nom. Par la puissance de la vérité. Par la puissance. Parce que la parole de Dieu est un épée à double tranchant. Elle sort rapidement pour exécuter des choses pour ceux qui sont dans la foi. Alors, mmh. mettons dans la foi en ce moment, dit Seigneur, donne-moi aussi un témoignage. Moi aussi, Amen. je vais témoigner. Amen. Moi aussi, je vais témoigner. Ouvre ta bouche commence à prier. Dis à ton du Seigneur, donne-moi aussi un témoignage. Moi aussi, je vais témoigner. Je vais témoigner. Je vais témoigner. Oh Seigneur, fais pour moi un miracle mm -hmm. que moi aussi je puisse témoigner pour que je puisse parler de la grandeur de mon Dieu. Mm -hmm. Donne-moi aussi un témoignage, oh mon Seigneur. Cette année, avant que cette année termine, même avant que ce mois termine, oh avant que le prochain mois commence, oh Seigneur je veux témoigner moi aussi je veux témoigner la grandeur de l'éternel je veux témoigner la grandeur de l'éternel je vais témoigner la grandeur de mon Dieu. Yes, il y a quelqu'un. Tu vas témoigner la grandeur de ton Dieu. Parce que le chêne qui était sur toi sont brisés. ce soit par le nom puissant de Jésus. Le chêne qui dérangeait ta vie sont brisés. ce soit par le nom puissant de Jésus. Oh, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. au oh, nom puissant de Jésus. C'est à ton tour de témoigner. Je le déclare par le nom puissant de Jésus. Tout ce qui y a, tes mains par terre. Tout ce qui y a, tes mains. De façon que tu ne puisses pas bouger. De façon que tu ne puisses rien tenir. Aujourd'hui, on les brise par le feu, par le feu de la parole, par le feu de la parole. On les brise et on déclare que tes mains aussi vont tenir de bonnes choses. Tu pourras tenir toi aussi de bonnes choses et les bonnes choses vont rester dans tes mains. Au nom puissant de Jésus, un feu, un feu, un feu. Par le nom puissant de Jésus. Oh, oh il y a un feu. La parole de Dieu produit le feu. La parole de Dieu produit le feu. Là où on a abusé ta vie, là où on t'a abusé, ça ne peut plus marcher. À partir de ces moments, je déclare un feu sur tout celui qui est venu pour abuser ta vie. Je déclare un feu par le nom puissant de Jésus. Je déclare un feu dévorant par le nom puissant de Jésus. Ceux qui sont venus pour t'abuser. Ça termine maintenant, ça termine maintenant. Nous avons notre Jésus, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes de la famille de Dieu, nous avons la victoire en Jésus, nous avons la révélation en Jésus, nous avons la lumière en Jésus. Oh, Jésus Christ est le Seigneur, Jésus Christ est le Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, je veux que tu commences à dire merci à Jésus là où tu es. Commence à dire merci à ton Dieu, dis à son, ton Dieu, oh, merci Seigneur, pour la grâce que tu m'as fait ce soir, d'écouter ce témoignage qui est venu encore encourager ma vie. Dis-lui merci, Dieu lui merci, dis-merci à ton Dieu, dis-lui Seigneur, je te dis merci, parce que c'est par la grâce que j'ai entendu ce témoignage, et c'est par la grâce aussi que les gens vont écouter mon témoignage. Dis-lui merci, c'est par la foi que nous sommes en train de bouger maintenant. Dis merci à ton Dieu. Oh merci, dit Seigneur, je retiens ces bonnes choses dont tu m'as dit l'histoire. et ces bonnes choses vont produire le fruit dans ma vie. Voilà pourquoi je te dis merci. Voilà pourquoi je te dis merci. oh dis merci Seigneur, merci pour ces déserts, merci pour ces déserts que je vis dans ma vie, merci pour ces déserts que je vis dans ma vie, et je Train de voir je, suis en, par de je suis en train de voir l'eau. Je de par la parole de ce soir. Je suis en train de voir l'eau. Je suis en train de voir la grande délivrance. Je suis en train de voir les changements qui arrivent dans ma vie après ce désert. Oh yes, je suis en train de voir les chansons. Je suis en train de voir les chansons de louange que je vais chanter après ces déserts. Oh, je te dis merci Seigneur. Je te dis merci. Quelqu'un tu vas dire merci Seigneur pour m'avoir fait traverser un désert. Dans le désert, tu m'as formé. Dans le désert, tu m'as caché. Dans le désert, tu m'as préparé afin que je puisse être un prophète, afin que je puisse être un leader, afin que je puisse être un dirigeant, afin que je puisse être la tête, afin que je puisse vivre une vie bénie, bénie et bénie et bénie, par le nom puissant de Jésus. Oh, je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Jésus. Je te dis merci Seigneur. Oh, je te dis merci Seigneur. Je te dis merci Jésus. Je te dis merci Jésus. Oh, merci. Merci à toi mon Dieu. Merci à toi mon Seigneur. Merci à toi. Merci à toi Jésus. Merci. Merci. Merci, merci Jésus. Oh, merci Seigneur, tu me fais du bien. Merci Seigneur, tu nous fais toujours du bien. C'est pourquoi on te dit merci dans la foi. Nous sommes dans la foi, nous sommes dans la foi. Et nous croyons. On dit merci Seigneur Jésus. Oh, je dis shalom à toute la famille connectée. Je vous dis touche tout shalom Je dis merci à notre soeur Linda. Merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup notre soeur, sœur Linda. Merci beaucoup, beaucoup pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. On a été bénis. Moi, j'ai été béni. Si toi aussi, tu as été béni, fais-moi voir dans les commentaires. Je vais te voir dire merci servante Linda, merci maman Linda pour la parole, si toi aussi tu as été béni ce soir, je veux que tu puisses dire merci beaucoup maman Linda pour la parole fais-moi voir dans les commentaires si tu as été béni ce soir comme j'ai été béni oh merci Seigneur Jésus merci beaucoup Seigneur Jésus, tu m'as parlé merci beaucoup Seigneur, tu m'as béni merci Seigneur Jésus je dis shalom ah le jeune à médio Jean je dis shalom à Bombay au Bombay. Je vous dis shalom à vous tous. À vous soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. Je dis shalom à tous ceux qui sont sur King. Ciao, Makambo, Ceux qui nous regardent sur Makambo, ceux qui nous regardent sur Voice of Congo, ceux qui nous regardent sur notre page Kinga TV, vous tous, vous tous, on dit merci beaucoup de vous être connectés ce soir. Alors, euh, je dis shalom à tout le monde. Nous allons nous retrouver demain. Demain à partir de 21h, l'heure de Londres et 22h. Heure de Paris, Bruxelles, Kishasa, Johannesburg, 22h. Euh, et je crois 15h, heures, 14h heures pour ceux de Los Angeles. 15h, 14h, je, je dis shalom à Mama BBF. Sois béni maman. Euh, je dis, euh, ouais, je crois. Je crois euh, c'est 15 15h. Heures, 15h. Heures, euh, à côté de l'eau sans Alors, je vous dis, à tout ça. shalom, shalom. Je dis à, à toi, à Adou Mujinga, à Mujinga, shalom. Sois béni. Je vous dis à tous. Sois béni. Nous allons recevoir la prière de la bénédiction. Je crois. Euh, Maman Linga, ça va La connexion est bon. Allô? Ouais, nous. Euh, je voulais que Maman Linda puisse nous bénir avant de partir, mais je, on dirait que sa, ton téléphone est en train de jouer maintenant, mais pendant la prédication, la connexion était très bonne. Nous remercions le Seigneur pour ça. Alors, nous allons recevoir la bénédiction pour euh, nous quitter ce soir. Aidez-nous à partager le vidéo, mes frères et soeurs. Quand tu partages le vidéo, ce n'est pas un vidéo que tu es en train de partager, mais tu es en train d'évangéliser, tu es en train de évangéliser Alors, aidez-nous à partager ces vidéo pour que nos frères et sœurs aussi puissent être bénis. Aidez-nous à partager le vidéo. Quand tu partages le vidéo, parce que c'est pas tout le monde qui est en ce moment à la maison ou tout le monde connecté sur Facebook. Il y a les gens qui sont encore en train de travailler. Euh, Excusez-moi, j'avais pas changé les noms parce que euh, ça c'est le compte de euh, de Kinga. TV tout le monde utilise les comptes alors c'est pourquoi vous pouvez voir un autre nom alors j'ai mis mon nom vite rapidement donc dès qu'on se connaît on reconnaît encore le nom change alors c'était le nom de Maman Monica qui était là alors je vous dis shalom vous tous recevez la bénédiction par les nom puissants de Jésus que le Seigneur vous bénisse et vous agrandisse que la gloire du Dieu de Jacob que la gloire du Dieu de Jacob se manifeste dans vos vies encore et encore. Oui, par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je, je reçois une parole pour quelqu'un. La Bible nous parle pour de, nous parler de Sarah. Sarah, elle était vieille. Elle ne pouvait même pas avoir les enfants. Mais la Bible nous dit aussi, Dieu a pris celle qui était vieille, qui ne pouvait pas enfant, avoir d'enfants. Elle a produit beaucoup de rois. Beaucoup de rois, beaucoup de rois sont sortis de ce ventre-là. Comme nous pouvons voir aujourd'hui la grandeur de la maison d'Israël en esprit et dans la, dans, en chair. Alors que la bénédiction du Dieu de Jacob entre sur toi maintenant et produit pour toi l'abondance. Là où on a dit que tu pouvais rien faire, là où on t'a dit que c'était fini, que la puissance du Dieu de Jacob provoque la multiplication dans ta vie. Que le Dieu d'Israël lui-même travaille pour toi. Que le Dieu de Jacob te donne des bonnes choses. Que les Dieu d'Israël, que cette prédication, que ce témoignage qu'on a entendu ensemble ce soir, se réplique aussi dans ta vie. Que tu commences à témoigner. Que on t'invite pour donner tes témoignages dans des endroits où tu pouvais même pas imaginer. Que on t'invite dans des pays que tu pouvais pas imaginer pour donner ton témoignage. Parce que tu vas avoir un témoignage. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu vas avoir un témoignage. Et quand tu vas témoigner, tous tes ennemis vont tomber par terre en train de pleurer. Tu vas témoigner. Pendant que tu vas témoigner, tes ennemis vont pleurer. Par le nom puissant de Jésus, je le déclare dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez tous bénis par le nom puissant de Jésus. C'est votre frère, le docteur coco Kinga. Euh, si tu n'as pas encore aimé notre page King TV, je t'invite à le faire, King TV 4, de partout là où tu nous regardes, si tu regardes dans la description de cette vidéo, il y a nos contacts, euh, WhatsApp, Instagram et même la page King TV 4. Alors, appuie sur tous ces liens pour te joindre à nous et j'aimerais bien savoir ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies et puis j'aimerais aussi bien écouter ton Témoignage. Alors n'hésite pas à partager ces bonnes choses avec nous par le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Bye bye. Merci Seigneur Jésus.